à tous voilà encore comme vous avez vu au début euh, j'ai changé mon tuto et donc euh, voilà je me suis amusée comme une petite foie je vous fais cette vidéo déjà pour bon, vous voir vous dire que c'est toujours moi hein, même si euh, le début de la, le début a changé c'est toujours moi premièrement deuxièmement je voulais remercier vraiment vraiment vraiment tous ceux qui sont abonnés euh, à ma chaîne depuis le confinement, ça a été un truc de dingue, j'ai dû gagner au moins 20 abonnements ah vous me direz c'est pas grand chose mais petit à petit l'oiseau fait son nid et c'est juste magnifique parce que les messages que je lance en fait sont de plus en plus entendus et de plus en plus écoutés et résonnent de plus en plus avec le monde actuel ça c'est une chose la deuxième, vous avez vu, il ne fait pas beau aujourd'hui, mais tout le soleil que j'ai dans mon cœur, je vous l'envoie avec tout l'amour et, et tout plein de bonnes choses. Euh, je voulais faire une petite parenthèse, c'est-à-dire que, euh, donc euh, là, deux secondes de sérieux. Euh, ce qui se passe en ce moment, c'est juste pas normal, on est d'accord, il y a un truc à faire. Euh, là... Euh, je pense que, très sincèrement, euh, l'histoire du confinement, déconfinement, reconfinement, ça va durer, grosso modo, allez, euh, j'aime pas donner de date, mais globalement, deux, trois ans. Dans deux ans, il y a les élections. Ce qu'il faudrait, à mon sens, c'est que euh, le, la prochaine personne qui se présente au niveau de euh, la prochaine présidence, Soit quelqu'un d'autonome, soit quelqu'un qui ait assez d'argent, enfin, quelqu'un qui connaisse les difficultés du peuple, qui soit au courant de ce qui se passe dans l'état profond. Deuxièmement, ce soit quelqu'un d'autodidacte, c'est-à-dire qu'il soit assez riche, assez puissant, pour ne pas avoir à lécher les bottes des hauts financiers, de tous les lobbies qu'il y a à droite et à gauche, tout ce qui nous met en cage en fait. Troisièmement il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit donc assez costaud pour faire du grand nettoyage au niveau de l'état profond et que ce soit en France ou ailleurs enfin surtout en France d'ailleurs parce que ailleurs euh, ailleurs bah chacun il y en a beaucoup hein, de pays qui sont euh, euh, autodidactes autonomes et qui euh, euh, voient où le, le président, le dirigeant, on va dire, euh, voit euh, le bien-être de ses citoyens avant son propre intérêt. Bon, on est tous d'accord que ce n'est pas le cas ici. Hein? Euh, ici, c'est pas le cas. Donc, je pense que pour les prochaines élections, il faudrait quelqu'un, alors là, je ne veux pas me faire des amis, mais c'est pas grave, comme je vous ai dit, je m'en fiche complètement, il nous faudrait quelqu'un euh, de la Trump, de Trump, Voilà. Ouais. Euh, ben je vais vous mettre un lien en dessous d'une personne qui a fait euh, des recherches sur, euh, sur ce cher président américain et vous verrez que en fait, euh, en fait euh, s'il y a quelqu'un qui fait du nettoyage en profondeur en ce moment c'est bien lui et il le fait dans le monde entier il ne le fait pas qu'en Amérique, il le fait dans le monde entier en ce moment. Alors oui, c'est vrai que ça ne va pas assez vite. Euh, il y a beaucoup de gens qui souffrent encore et qui sont dans la douleur et qui sont dans la misère. Il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent. Mais euh, on ne peut pas tout, euh, tout faire euh, comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut du temps. Il faut, euh, il faut jouer. Vous voyez, je vous dis que la vie est un jeu. Il faut jouer. faut jouer. Vous avez le, le mauvais côté, vous avez le bon côté, vous avez le mauvais côté qui veut absolument s'accrocher. Donc le bon côté doit contourner, doit jouer le jeu de façon à ce que l'ombre bah, euh, soit prise à son propre piège. Et pour ça, il faut être diplomate et il faut savoir jouer. Il faut savoir jouer. Et il faut savoir jouer les bonnes cartes. Hein, chose que euh, est en train de faire ce cher président donc moi je pense qu'il nous faudrait quelqu'un comme lui à la tête du pays de façon à nettoyer tout l'état profond euh, intéressez-vous un peu euh, laissez tomber la télé, laissez tomber euh, tous les journaux euh, euh, laissez tout tomber et regardez regardez la vérité telle qu'elle se présente à vous euh, Via, euh, les, via internet, euh, certains réseaux sociaux sur, sur Facebook qui sont de très bons réseaux, de très, de très, bonnes, très bons réseaux, et euh, qui euh, vous disent la vérité telle qu'elle est, toute crue. Ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais la vérité, comme on dit, n'est pas toujours bonne à dire et surtout, surtout à entendre. Donc, voilà euh, cette petite parenthèse que je voulais vous faire parce que c'est vraiment très, très, très, très important pour notre futur, ici. Hein? Euh, autre chose, quand je vous parlais euh, l'autre fois, que j'écoutais vous... mon corps. Ben voilà, hier, j'en ai encore eu la preuve. C'est pas compliqué. Hein? Euh, j'ai vu une photo, euh, une photo, j'ai vu une vidéo de Julie euh, Light, Julie Aubier, euh, qui disait euh, il faut, euh, faut y aller, la créativité, euh, il faut vous lancer. Qu'est-ce euh, qu'elle disait d'autre Faites ce que vous dit votre euh, votre cœur. Et moi hier euh, j'avais des choses à dire, j'avais des choses à dire, j'avais des choses à dire. Puis je me dis ah oh, non c'est déjà fait, c'est déjà fait. Et là qu'est-ce qui s'est passé J'ai eu un une douleur au niveau euh, du poignet gauche pourquoi d'un coup elle m'est venue. Euh, plus moyen de prendre quoi que ce soit euh, genre grosse crise de fibro au niveau du poignet, du poignet gauche plus moyen de prendre quoi que ce soit ni rien bon j'ai été voir donc mon petit livre des maladies le dictionnaire en fait de maladies. et là j'ai vu qu'au niveau du poignet, euh, du poignet ce qui se passait c'est que je ne laissais pas assez partir euh, ma créativité et qu'il fallait euh, que je donne libre cours à ma créativité et à mon, mon, mon bonheur, mon plaisir, ma joie, etc. et à mon amour. Donc, euh, ben, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une vidéo hier soir et euh, qui n'était pas prévue, que vous verrez ce matin sur ma chaîne, qui n'était pas prévue au départ et je l'ai fait quand même sur les êtres souverains. Et eh bien, quand j'ai fini la vidéo, je n'avais plus mal au poignet. Et d'ailleurs, ce matin, vous voyez, le poignet, il est nickel. Et je n'ai absolument pris aucun médicament. Je ne me suis... Je voulais mettre des compresses de conf. C'est fou ça, hein? Parce que je me suis dit, si ça continue, je vais mettre des, des, comp des compresses d'alcool de, coffré. Parce que ça calme bien les douleurs. Pas besoin pas besoin, c'est parti tout seul, tout seul, tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Donc, je me suis dit que à partir de maintenant, quand euh, je vais avoir une idée de vidéo, même si c'est euh, deux trois fois dans la journée, je m'en fiche, je le ferai, parce que bah, ça fait partie des choses que j'ai à dire, ça fait partie des choses que tout le monde euh, doit savoir, doit comprendre et euh, bah faites-vous plaisir, moi je me fais plaisir en faisant des vidéos avec vous, en partageant avec vous et en, bah euh, en vous informant de ce que je sais, de ce qu'on m'apporte et de ce qu'on m'informe d'ailleurs euh, à ce sujet, encore une parenthèse, je remercie infiniment tous ceux et toutes celles qui viennent me donner euh, des informations, qui viennent me dire euh, « Regarde, il y a ça, regarde, il y a ça, regarde, il y a ça, regarde, il y a ça. » Je vous remercie infiniment parce que euh, c'est extrêmement sympa et euh, sympa de votre part et c'est gentil. Mais alors, premièrement, vous pouvez le faire vous-même parce que vous avez la capacité de le faire. Vous avez la capacité de partager. Vous avez la capacité de faire savoir au monde entier ce que vous savez. Vous pouvez vous aussi euh, le mettre sur, euh, sur votre page ou pourquoi pas faire des vidéos, vous aussi, pourquoi pas, vous n'êtes pas obligé de vous montrer, vous faites des vidéos en disant voilà ce que vous savez, premièrement. Deuxièmement, euh, c'est très gentil, mais alors les informations que vous nous donnez, euh, elles sont très importantes, certes, mais euh, je suis déjà au courant, parce que si vous vous intéressez un peu à ma chaîne et aux vidéos que j'ai fait précédemment, euh, mais précédemment, précédemment, vous verrez que je parlais déjà euh, des problèmes que l'on allait rencontrer aujourd'hui. Donc, euh, peut-être que ce n'est pas euh, comme ça que je voyais les choses à ce moment-là, mais les problèmes, je savais qu'ils qu allaient arriver. Je savais qu'ils allaient arriver. Et donc, je vous ai prévenu via les vidéos. Donc, c'est très gentil, je, encore une fois, c'est très gentil à vous de me dire il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe. Ben ouais, mais ça je vous l'ai déjà dit. Alors, je ne savais pas comment ça allait se dérouler. Hein, parce que tout se passe, euh, ben, tout bouge à chaque instant. Hein. Il n'y a rien qui est vraiment... Euh, écrit sur la pierre, hein, comme on dit, hein, euh, tout bouge à chaque instant, euh, euh, et donc euh, je ne savais pas euh, à l'époque que euh, on allait finir avec une pandémie, euh, euh, qu'il allait avoir euh, problème avec la 5G, euh, etc., etc. Je savais juste qu'il allait y avoir un gros grosse merde qui allait nous tomber dessus pardon une mal expression, mais c'est exactement ce qui se passe une grosse merde qui allait nous tomber dessus et qu'il fallait absolument qu'on se protège et qu'on fasse attention je vous l'ai dit et répété à plusieurs reprises je vous ai fait des vidéos sur l'être vivant souverain, souverain pardon. je vous ai fait des, une vidéo sur l'intention de l'ombre qu'ils avaient à notre rencontre je vous ai fait des vidéos sur tout ça tout je vous ai tout expliqué donc, euh, vous êtes gentil, mais en m'envoyant des choses que je sais déjà, bah, du coup, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps, parce que c'est des choses duquel je ne parlerai plus, puisque je l'ai déjà fait, et que ça ne sert à, ça ne sert à rien d'en de reparler maintenant. Les gens, euh, s'ils veulent s'informer, ils s'informent. Voilà, s'ils ne veulent pas s'informer, ce n'est pas la peine de les... Hein, euh, on donne souvent l'exemple du fait que quand vous avez une jolie fleur, vous n'allez pas lui tirer sur la pétale pour qu'elle grandisse plus vite. Vous allez laisser le temps à la fleur de, de pousser d'elle-même. Et bien c'est exactement ce qui se passe. Si vous voulez aller vous informer, vous renseigner et tout, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne d'autres personnes qui vous ont informé, qui ne sont pas forcément des lanceurs d'alerte mais qui sont au courant de beaucoup de choses et qui peuvent vous aider et vous informer, eh faites-le, n'hésitez pas, faites-le. Si vous avez des informations importantes à faire passer, et eh ben faites-le, postez-les sur votre page Facebook ou alors si vous êtes censuré, faites des vidéos. N'hésitez pas, lancez-vous. C'est le moment, si vous avez des informations, lancez-vous. Dites-vous que si vous avez quelque chose à dire, c'est vrai que de lire des trucs et des trucs et des trucs, c'est un petit peu barbant à, la, à, à, la, à force. Hein? Par contre, euh, si vous faites une vidéo, une vidéo que vous la postez et euh, que vous la mettez sur votre page pour info ou euh, peu importe, euh, bah, on aura moins de mal à écouter ce que vous dites, surtout si les mots sonnent juste. Alors peut-être que les mots que vous allez dire vont, sonner, vont être les mêmes que ceux que vous allez écrire, sauf qu'on aura moins de mal à vous entendre qu'à vous lire. Moi, j'ai ça, je dis rien c'est juste, juste une question d'expérience, vous voyez, un petit peu. Hein? Donc voilà, euh, je suis là, euh, pour moi la vie est toujours aussi belle euh, et je n'ai absolument aucun problème avec euh, ce qui se passe actuellement. Je n'ai absolument aucun problème avec... Euh, ce confinement, parce que, je, comme je vous ai dit, j'étais déjà confinée avant, et je me déconfine quand je veux, et euh, donc ça ne me pose absolument aucun problème. Il y a euh, du bon quand même, parce que du coup, bah les enfants vont pas à l'école, et moi ça fait des mois, et des mois, et des mois, et des mois, que je voulais arrêter euh, que mon fils aille à, à l'école. Et là, pour le coup, avec le confinement, j'ai été exaucée. Bon, je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, mais c'est le cas. Donc, je me, on se dit que si, mon, si les enfants arrivent euh, dans le confinement à euh, apprendre quand même, à garder une certaine, euh, un certain rythme d'apprentissage, etc., euh, de moi... Trois mois, six mois, un an, ça change quoi au final Pas grand-chose. Hein. L'important, c'est que votre enfant sache euh, lire, écrire et compter. C'est les bases. les bases. Alors, les livres d'histoire, même pas je vous en parle, parce que c'est blindé d'erreurs au niveau de l'histoire, pour info. C'est blindé. Euh, ils vous mettent, euh, ils vous mettent euh, ce qu'ils veulent que vous sachiez, mais la vérité, elle n'est absolument pas dite. Hein. C'est absolument pas... Euh, euh, pour ce qui est de l'histoire euh, euh, pour ce qui est de, des sciences naturelles et des sciences physiques, tiens regardez bah, euh, vous prenez 5 minutes, vous sortez avec votre enfant même si vous êtes en pleine ville hein, euh, parce qu'il y a des arbres aussi en ville hein, euh, j'ai encore pas vu une ville où il n'y avait absolument aucun arbre il y a des arbres en ville il y, y, y a plein de choses vous sortez avec votre enfant, vous allez vous promener voilà, et euh, rentrer à la maison, expression écrite dis-moi ce qu'on a fait cet après-midi c'est pas un peu bête que ça. Hein. Qu'est-ce qu'ils font à l'école au final hein, Quand vous faites, une, quand quand, quand l'école a fait une sortie dans un musée ou peu importe, hein, l'expression écrite c'est quoi Raconte-moi la sortie. Eh ben l'enfant il raconte la sortie. Voilà. Et ça lui fait un, un, un, un exercice d'écriture. Et, et en plus, ben, il raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, etc., etc. Donc nous avons en tant que parents la possibilité d'élever nos enfants, de leur apprendre à lire, à écrire, à, à compter et en plus de leur inculquer des valeurs essentielles qui ne sont pas faites ouais, au niveau scolaire. Et ça, j'en suis persuadée. Alors on va me dire, oui mais tu comprends, euh, il perd euh, ses amis, euh, il, perd, il perd rien du tout. Parce que ce n'est pas parce qu'il ne qu va pas à l'école qu'il ne peut pas aller retrouver ses amis. Si c'est des amis, c'est des amis, hein, c'est des copains, hein. euh, après ça, ça n'empêche absolument rien, la sociale, socialité, soi-disant de l'école, ce n'est qu'à l'heure, parce qu'au final, euh, beaucoup, hein, et j'en ai été témoin, euh, beaucoup sont là, il euh, y a des enfants qui se moquent des autres, donc du coup, bah, ceux qui sont un petit peu plus faibles ou qui n'ont pas le répondant ou qui n'ont pas envie, bah, ils se sentent mal à l'aise et ils sont pas bien et, re, et, et résultat des courses bah, à l'école, bah, on décroche et puis euh, voilà sans compter que les maîtresses bah, elles ont de moins en moins de patience moi je sais pourquoi mais vous le savez-vous elles ont de moins en moins de patience donc elles crient, euh, elles euh, euh, elles ne peuvent pas être sur un enfant, à la fois, surtout un enfant qui a un petit peu plus de mal à, à s'adapter euh, à tout ça. Elles sont de moins en moins... Euh présentes parce qu'elles ont des enfants, d'autres enfants en classe. Alors bien sûr, il y a ceux qui arrivent à suivre et ben ceux qui ont un peu plus de mal. Et ceux qui ont un peu plus de mal, ben c'est tout de suite « Ah, il a un problème !» Ou « On va le faire suivre par une PMI, ou on va le faire suivre par euh, des psychiatres parce que c'est pas normal qu'ils ne suive pas comme ça. »« C'est pas normal, attention euh, Votre enfant a un sérieux problème, il, il décroche, il décroche et il ne faut pas qu'il décroche. » l'enfant a le droit de décrocher s'il ne se sent pas bien là où il est. Et vaut mieux qu'il décroche en étant petit et que vous le mettiez à l'école, euh, à l'école à la maison, pardon, que vous le mettiez à l'école à la maison et que vous le fassiez les cours vous-même, plutôt qu'arriver à l'adolescence qui devienne, euh, comme on dit, hein, un voyou, un, un, un hors-la-loi. Le problème c'est que, bon, ah, il va faire l'expérience d'être un voyou, un, un hors-la-loi, mais il peut très bien éviter tous ces soucis, hein, surtout si au final il les a pas vraiment demandés, il peut très bien éviter tous ses soucis si nous, les parents, on fait un geste vers eux et que l'on fait ce qu'il faut pour eux. Alors, arrêtez de me dire que qu'il n'aura plus de copains, il n'aura pas... Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Des copains, il les aura... Toujours, parce que qu'il euh, il va pas à l'école, mais il peut toujours sortir euh, voir les copains dehors. Rien n'empêche, rien. Ne me parlez pas de sociabilité, ça, ça mérisse le poil. C'est pas la peine. Hein? Donc, euh, ça, c'est encore une histoire qu'on vous dit parce que... Euh, dites voir... Euh, Juste comme ça, on va revenir un petit peu en arrière, là, euh, du temps de nos grands-parents, etc. Hein, euh, du temps où euh, l'école, on la faisait à la maison. Euh, ce n'est pas pour ça que nos ancêtres euh, n'avaient pas des copains, des copines. Hein. Euh, je vais même vous dire quelque chose, c'est qu'à l'époque, ils apprenaient plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Hein, parce que tout ce qui est au niveau de la nature, la nature a tout pour apprendre à un enfant. Alors bien sûr que les parents sont là pour leur apprendre à lire, à écrire et à compter, c'est un fait, mais c'est beaucoup plus ludique en le faisant à l'extérieur, hein? parce que si on prend des choses qui sont, euh, si, euh, si on prend par exemple, les, les, allez, euh, juste les additions, hein, et qu'on euh, vous dit, tiens, euh, euh, des trucs tout bêtes, hein? euh, combien de brindilles il y a par terre l'enfant va apprendre à compter avec les brindilles, l'enfant va apprendre à compter avec les, les feuilles, l'enfant va apprendre euh, la nature, euh, comment ils font les oiseaux pour se reproduire, comment ils font les animaux, comment... et c'est du vécu, c'est du vu, c'est du naturel. Ce n'est pas fictif, c'est réel. Voilà. L'enfant peut apprendre plus en restant à la maison qu'à l'école. Enfin, je ne fais pas une globalité, parce qu'il y a des enfants qui se sentent très bien à l'école, et ça c'est très bien, il n'y a aucun souci, je vous parle des enfants qui ont un peu de problèmes à s'adapter, et euh, un peu ou beaucoup, parce que euh, ça ne les intéresse pas, ça les intéresse pas, la façon dont leur père, ça leur parle, c'est chinois, ils ont décroché au bout d'un quart d'heure, au bout d'un quart d'heure, ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, ils regardent à, à par la fenêtre, ils regardent des oiseaux, ils écoutent les oiseaux, ils regardent ce qui se passe dehors, l'école, ils sont partis, ils sont là physiquement, mais dans leur tête, ils sont partis. Que si vous leur faites des cours intéressants à la maison, si vous êtes... Euh, si vous sortez avec eux, si vous leur dites il y a ah, ça, regarde ça, et regarde ça. Mais vous n'avez même pas besoin de lui dire quoi que ce soit, parce que l'enfant de lui-même va vous poser des questions. Il va dire, oh ben regarde, regarde, et comment ça se fait que ça se passe comme ça, et puis, euh, et comment ça se fait que c'est comme ça, et Ah oui, alors là, vous avez intérêt à avoir des réponses, c'est clair, c'est certain. Hein? À avoir un bon discernement, mais c'est possible. Je vous rappelle que la scolarisation n'est pas obligatoire. C'est l'instruction qui est obligatoire et non pas la scolarisation. On est d'accord Donc, à partir de là, c'est vous qui voyez. Alors, euh, la, euh, fin de la parenthèse. La vidéo, au départ, je ne voulais absolument pas parler de ça. Je n'avais aucune idée de quoi allait se baser cette vidéo. Mais au final, comme vous voyez, hein, eh ben, les idées arrivent. Il hein. euh, y a quelqu'un qui m'a dit... Euh, la, L'appétit vient en mangeant, et ben là, les idées arrivent euh, en s'amusant. Ah ben voilà, hein encore une fois, faites-vous plaisir, euh, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, ne rentrez pas dans les cases, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans les cases qu'on vous impose, parce que c'est du voulu. Donc, ne rentrez pas dans les cases. N'écoutez pas ces infamies qu'on vous poste à la télé. Alors oui, vous pouvez avoir une télé, oui, vous pouvez la regarder, mais euh, penchez-vous plutôt sur euh, des euh, documents animaliers, des documents, euh, je sais pas, il y a, y a plein de chaînes qui vous montrent des documents à voir. Il euh, y a Oshoya Télé, il y a... Euh, euh, nature et je sais pas quoi il euh, y a des chaînes sur la science il y a des chaînes sur plein de choses mais nettoyez votre cerveau de tout c'est ces mensonges et ces croyances que l'on veut absolument que vous ayez de façon à rester là où vous êtes et que ne vous ne bougiez pas et que vous restiez la tête dans le sable et surtout ne sortez pas la tête restez bien dedans c'est ça que vous voulez eh ben, voilà donc euh, c'était la petite vidéo aujourd'hui donc on est lundi je vous ne sais pas euh, 20, 20 et quelques 23 je... on est lundi Hein, voilà. euh, je ne sais pas si je referai une vidéo aujourd'hui ou pas, ça dépend de mon inspiration ça dépend de ce que je verrai ça dépend de ce que j'ai envie de dire ça dépend de plein de choses au final hein. et euh, voilà donc euh, ça sera tout pour cette fois prenez soin de vous je, je vous aime tous de tout mon cœur et je vous envoie tout mon amour et euh, ben bah, écoutez Hein, ça n'en tient qu'à vous. Choisissez votre camp. À bientôt. Bye.